La Fiat 500 électrique est une voiture électrique urbaine et moderne avec une touche rétro. Il combine un look original avec un intérieur à la mode, mais surtout, il est moins cher que la concurrence. Il s'agit de la nouvelle Fiat 500 et la grande nouvelle est qu'elle est uniquement électrique. Fiat a pris la décision audacieuse de supprimer les moteurs à combustion pour la nouvelle 500, bien que vous, puissiez toujours obtenir l'ancienne Fiat 500 à essence. Pour l'instant du moins. Alors, la Fiat 500 électrique fait-elle des étincelles Bien sûr, le passage à l'électricité est parfaitement logique pour une voiture comme la Fiat 500 conçue pour la conduite en ville et en ville. Il est disponible en deux versions de batterie, dont la moins chère a une autonomie de 118 000 tandis que la plus grande batterie offre une autonomie officielle de 199 000. Cela peut ne pas sembler beaucoup par rapport à une Tesla par exemple, mais étant donné que le trajet moyen au Royaume-Uni est d'environ 25 000 allers-retours, la Fiat 500 est parfaite pour un usage quotidien si vous pouvez la recharger pendant la nuit ou même mieux, à votre travail. Et la Fiat 500 électrique est idéale pour se déplacer en ville, avec la puissance électrique qui la rend facile à s'éloigner de l'arrêt idéal pour se faufiler dans la circulation. C'est la simplicité même à conduire et grâce à la fonction On Pedal Drive, où la Fiat freine et récupère la puissance lorsque vous relâchez l'accélérateur, vous pouvez également maximiser l'autonomie de la batterie. Ce n'est pas si bon en dehors de la ville et au-dessus de 80 km par heure c'est assez bruyant. La direction légère et artificielle signifie que la Fiat 500 électrique n'est pas non plus très amusante à conduire. La conduite est également ferme, pour compenser le poids des batteries. Du côté positif, la Fiat 500, électrique est plus grande que l'ancienne Fiat 500 et nettement meilleure pour l'espace à l'intérieur. Les sièges arrière sont encore exigus et le coffre est minuscule, mais la qualité à l'intérieur s'est améliorée sans fin. Ce que signifie le passage à l'électricité uniquement, c'est bien sûr une forte hausse des prix. Là où la Fiat 500 à essence, maintenant un hybride doux, commence à moins de 17 000 euros. La Fiat 500 électrique la moins chère vous coûtera 24 000 euros et c'est avec la subvention de plug-in 3 000 euros retirés. C'est pour le modèle action qui est climatisé mais qui manque de jantes en alliage et d'un écran tactile. Mise en contexte cependant, la Fiat 500 électrique semble compétitive. Sa principale rivale à Volkswagen e up coûte à peu près le même prix, tandis que la Honda e, la Mini électrique et même la vieillissante Renault e sont toutes plus chères à l'achat. Avec son look rétro, et son intérieur bien meilleur, la Fiat 500, électrique a beaucoup d'attraits si vous voulez une petite voiture électrique et élégante. Il a certainement l'avantage sur le Volkswagen e dans les enjeux de style. En effet, nous pensons qu'il s'agit d'un successeur approprié de la très populaire Fiat 500. Confort et design, intérieur de la Fiat 500 électrique. La Fiat 500, électrique semble plus, spacieuse que la Fiat 500 standard. C'est parce que l'espace entre les roues avant et arrière a été allongé, tandis que le positionnement de la batterie sous le plancher signifie une position assise plus élevée. Nous disons spacieux, mais rappelez-vous qu'il s'agit toujours d'une Fiat 500. Vous n'allez pas y installer votre nouveau téléviseur à écran large de 50 pouces. Mais il se sent, certainement moins à l'étroit à l'avant que la Fiat 500 essence. Cette position assise surélevée vous donne une bonne vue mais prend un certain temps pour s'y habituer. Ceux qui ont une disposition plus grande se retrouveront à vérifier régulièrement pour voir si le siège ira un peu plus bas. En conséquence, on a l'impression de s'asseoir sur le siège plutôt que dedans. Sur le plan positif, la colonne de direction s'ajuste en hauteur et en portée, de sorte que vous pouvez au moins trouver une position de conduite confortable sinon particulièrement basse. Une bizarrerie est qu'il n'y a pas de place pour votre pied gauche à côté de la pédale de frein, ce qui devient vite ennuyeux, surtout sur les trajets plus longs. L'arrière est aussi serré qu'on pourrait s'y attendre, bien qu'il ne soit pas impossible d'y faire revenir des enfants plus jeunes, mais les adolescents aux membres plus longs ne l'apprécieront pas et, comme la plupart des petites voitures à trois portes, monter et descendre des sièges arrière est assez disgracieux. Ils sont mieux utilisés pour les sacs, les manteaux ou toute personne que vous n'aimez pas vraiment. Le design intérieur de la Fiat 500, électrique a une sensation plus adulte et moderne que la Fiat 500 standard. Bien qu'étant donné que la Fiat 500, existe depuis 2008, ce n'est vraiment pas si difficile. Ce n'est peut-être pas aussi amusant en apparence, mais il a l'air très élégant avec moins de boutons, un meilleur tableau de bord numérique et un écran tactile bien amélioré sur le dessus du tableau de bord. Qualité et finition info divertissement deux points Écran tactile USB, navigation et stéréo dans la Fiat 500 électrique. Espace et praticité, coffre Fiat 500 électrique. Tenue de route et qualité de conduite, à quoi ressemble la conduite de la Fiat 500 électrique La Fiat 500 électrique est à son meilleur en ville. Le modèle le plus puissant passera à 50 km par heure à partir d'un arrêt en 3,1 secondes, mais la puissance commence bientôt à diminuer à des vitesses plus élevées. Ce n'est pas vraiment un problème bien sûr, la Fiat 500 électrique est conçue pour la conduite en ville et en ville plutôt que sur les autoroutes. Sa direction légère a en fait un jeu d'enfant pour se garer dans les espaces restreints tandis que les petites dimensions et les petits porte à faux permettent de juger facilement les extrémités. Même dans ce cas, les capteurs de stationnement sont de série pour vous aider. Alors que la Fiat 500 électrique est amusante en ville, elle l'est moins sur les grandes routes. Le moteur électrique émet un vrombissement aigu au-dessus de 80 km h et il y a aussi beaucoup de bruit lorsque l'air extérieur circule sur la carrosserie de la voiture. La direction légère qui est bonne en ville est également, sans vie et artificielle, il est donc difficile d'établir un lien significatif avec la tenue de route. En conséquence, ce n'est pas une voiture agréable ou engageante à conduire et se sent à court de sensation forte par rapport à ses rivaux de Honda et Mini. Il existe différents modes de conduite qui peuvent vous aider à augmenter votre autonomie. Il y a normal, range et sherpa, dont le dernier, est celui que vous voulez afin de maximiser la distance que vous pouvez faire. Selon Fiat, il optimise les ressources disponibles pour réduire la consommation de carburant au minimum en limitant la vitesse maximale à 80 km par heure, en désactivant la climatisation et en ralentissant la réponse de l'accélérateur. En d'autres termes, même si vous plantez votre pied droit. Vous n'irez nulle part rapidement. Range et Sherpa active également la fonction On Pedal Drive, ce qui signifie que lorsque vous relâchez l'accélérateur, la voiture ralentira rapidement comme si les freins étaient appliqués. Cela récupère de l'énergie pour la batterie et même si au début c'est un peu déconcertant, avec un peu de pratique et d'anticipation dans votre conduite, vous pouvez essentiellement conduire en utilisant simplement la pédale d'accélérateur. Autonomie électrique maximale de la Fiat 500, électrique. La Fiat 500, électrique 2022 a le choix entre deux modèles moins puissants de 24 kWh et le plus long de 42 kWh. La version 42 kWh est équipée d'un système de charge rapide de 85 kW qui peut ajouter 30 000 à partir de seulement 5 minutes de charge. Fiat indique également que vous pouvez charger rapidement la batterie à 80% en seulement 30 minutes. La charge vous coûtera environ 10 euros. Devin est complètement chargé, pour la version plus puissante et environ 6 euros pour le modèle 24 kWh. C'est au tarif moyen de l'électricité au Royaume-Uni de 17,2 p au kWh. L'utilisation d'un chargeur rapide peut également alimenter la batterie à 80% en seulement 35 minutes. La prise Combo 2, située sur le panneau latéral arrière droit de la voiture, a la capacité d'accepter à la fois la charge AC et DC. Les prix d'une nouvelle Fiat 500, électrique commencent à partir de 27 000 euros avant la subvention britannique pour les voitures rechargeables, qui est de 3 000 euros à partir de 2022. La demande est, élevée, ce qui signifie que les prix d'occasion des modèles presque neufs sont très élevés. Vous ne le ferez pas trouver des économies ici. La Fiat 500, électrique action est le modèle le moins cher et est livré avec le moteur le moins puissant avec la gamme la plus courte. Le modèle de 87 kW le plus souhaitable commence à partir de 27 000 euros mais, encore une fois, une forte demande, signifie que vous n'économiserez pas beaucoup sur le marché de l'occasion. Si vous voulez une Fiat 500 cabriolet électrique, sachez que ce n'est pas donné. Les prix commencent à 32 000 euros. Wow, well, well, well,